On dit qu'il y a six signes d'affaiblissement du cheveu, mais moi, j'ai une raison de ne pas m'en inquiéter. Le soin Vitalité Pantene Pro V, sa formule unique aux provitamines les cible tous. Perte de vitalité, formation de fourche, cheveux rebelles, fragiles, secs, éternes. Pour garder la force et la santé de mes cheveux. Six signes, une réponse. Soin Vitalité après shampoing Pantene Pro V, combat les six signes en un seul geste.